Dans la série « Mieux gérer ses émotions », une question qui revient souvent, il y en a plusieurs auxquelles je souhaite répondre dans cette série. La première, c'est comment détecter une émotion Alors, très souvent, avec le temps, avec l'âge, avec les années, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on finit par mentaliser beaucoup et du coup, de se couper un petit peu de cet univers intérieur, celui qui ressent, c'est cette partie plus limbique, plus émotionnelle qui pourtant est une boussole, vous allez le voir, particulièrement intéressante pour progresser et avancer dans la vie. Alors, comment détecter une émotion Eh bien, soit elle arrive parce qu'évidemment, elle, elle vous prend, auquel cas, elle est un peu forte, mais ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est surtout comment aller chercher avec plus de sensibilité justement ce ressenti. Alors, la première chose que j'invite à faire très souvent aux personnes qui me le demandent dans le cadre des, des nombreux séminaires que j'anime, c'est surtout ce, ce, de se reconnecter, de se relier à soi. Se relier à soi, c'est très simple. c'est commence par inspirer, sourire et juste de dire merci pour relier en quelque sorte notre attention à cet univers intérieur, à ce ressenti intérieur et à juste être à l'écoute de ce qui vient. Alors qu'est-ce qui peut venir? Ben, il peut venir des sentiments parfois d'insécurité, d'angoisse, de peur à l'égard d'une situation qui se présente ou qui pourrait se présenter dans les jours ou les semaines qui arrivent. Il peut y avoir une situation un petit peu d'agacement qui se répète parce que quelque chose ne vous convient pas et qui vous met parfois un petit peu en colère, un petit sentiment d'injustice ou quelque chose qui, qui vous tracasse parce que, parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitez il peut y avoir un sentiment peut-être parfois de, de tristesse parce que ça peut commencer par des sentiments de, de perte de temps, de perte d'énergie, euh, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes là, vous êtes un peu en perte de stimulation et du coup bah, derrière ça vous vous tassez un petit peu euh, et vous ressentez que ce n'est pas vraiment ça. Donc, euh, voilà. Donc ça c'est pour les, les quelques grandes on pourrait dire typologies d'émotions mais déjà connaître euh, ce qui appartient à la peur, ce qui appartient à la colère, ce qui appartient à la tristesse et parfois même au au dégoût c'est des premières pistes très très importantes et pour se relier à ça inspirer sourire et puis juste se remettre au contact de ce qui se passe et à partir de là en détectant ce que vous ressentez vous pouvez aussi localiser intérieurement dans quelle partie vous ressentez ça le plus parce que ce qui va être très intéressant au niveau 2 c'est pas seulement de ressentir mais c'est de localiser, tiens, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui, qui me prend un peu, qui ne me convient pas vraiment, où est-ce que ça se passe C'est plutôt ici, où, voilà, souvent ça peut être dans le ventre, ça peut être dans le thorax, ça peut être voilà. une peur, elle est souvent un peu en haut, comme ça, une, une colère, elle peut descendre un peu, une tristesse, elle descendra encore un peu plus bas, et évidemment tout ça, ça, ça circule, mais le fait de localiser à l'intérieur de vous-même où est-ce que ça se passe, et pourquoi pas mettre une couleur ou quelque chose, et du coup de ne pas se laisser forcément noyé voyez, par euh, cette vague émotionnelle, mais juste d'accueillir ce ressenti et puis de vous dire, tiens, derrière ça, finalement, qu'est-ce qui se produit à l'extérieur qui déclenche ça à l'intérieur Ça, c'est la troisième chose. Hein. Une fois que j'ai ressenti, inspiré, sourire, une fois que j'ai localisé, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui déclenche ça à l'extérieur Est-ce que c'est une idée que je me fais, un discours que je me tiens Est-ce que c'est euh, une situation ici et maintenant qui se produit ou qui pourrait se produire demain c'est quoi l'élément qui enclenche ce ressenti Et puis enfin, si vous voulez continuer à aller plus loin, eh bien de vous dire au fond, si ça se passait mieux, si j'étais dans une attitude plus propice à l'égard de cette situation, j'inspire et je me dis Waouh, qu'est-ce que je ressentirais de différent Voilà, ressentir, qu'est-ce que je ressentirais de différent, c'est une très bonne question, et de laisser venir. Voilà, pour vous sentir envahi par quelque chose de plus positif et pour le renforcer si vous avez envie encore d'aller plus loin, c'est de vous dire eh bien, ce sentiment peut-être de, de, de prise de distance, de sérénité, peut-être de joie, d'enthousiasme, etc., « Dans quel moment de ma vie j'ai plutôt ressenti ça ?» Donc il faut d'abord commencer par ressentir le sentiment et puis laisser venir comme ça une ou plusieurs situations dans lesquelles vous avez vécu tout simplement ces éléments et par évocation multisensorielle, par souvenir de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, eh bien vous pouvez être amené à ressentir davantage justement cette nouvelle expérience intérieure qui probablement pourrait être une ressource, c'est comme ça qu'on va appeler ça, c'est-à-dire un état qui soit plus favorable pour justement interagir ou faire face à la situation qui à l'origine vous a un petit peu perturbé. Alors moi dans ma vie ça n'a pas toujours été facile parce que quand j'ai commencé le développement personnel, ça remonte à plus de 30 ans, 35 ans maintenant, j'étais un peu comme une poule devant un couteau hein, face aux émotions et ce qui m'a beaucoup aidé euh, justement c'est pas de me blinder ce que j'avais fait pendant certaines années mais simplement d'ouvrir et puis de laisser venir un peu ce qui se passait et à partir de là de commencer à détecter dans quelle zone je ressentais ça le plus S'il y avait un mot à mettre là-dessus, ce serait quoi À partir de là, de me dire, tiens, qu'est-ce qui a déclenché plutôt ça Est-ce que c'est un propos, quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur ici et maintenant Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt dans mon avenir ou auquel je repense par rapport à mon passé Vous voyez, de, de commencer à être un peu conscient de ces processus et peu à peu, eh bien d'accueillir ces parties de moi qui vivent ces choses-là et puis de me dire, waouh, si ça se passait mieux, ça se passerait comment Voilà un petit processus qui en tout cas, pendant quelques années eh m'ont permis en tout cas d'avoir un rapport au niveau émotionnel beaucoup plus positif, plus éveillé en tout cas à ce que je passe et puis peu à peu d'entrer dans cet univers justement de l'accueil justement de ces émotions. Donc je vous propose d'expérimenter ce processus et puis de me laisser éventuellement un petit commentaire sous la vidéo pour pouvoir interagir ensemble, moi mais aussi les autres personnes qui. Assisteront à cette vidéo pour pouvoir grandir ensemble autour de cette question. Je vous demande la prise de conscience en fait, de ces phénomènes euh, émotionnels qui sont très, très importants parce que ce sont des boussoles, vous allez voir, euh, si vous continuez à avancer dans l'évolution personnelle, qui sont essentielles. Voilà, si en tout cas, ce sont des thèmes qui vous intéressent. En tout cas, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, eh n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous cette vidéo pour venir nous rencontrer, éventuellement aller plus loin sur ces thématiques. Merci à vous et surtout profiter de l'accueil de ces émotions.